Bienvenue à la maison de l'e-sport. On se retrouve pour, eh bien, ces talents Series. C'est phase finale. Il y a 5000 euros à la clé. Talent est un cabinet de conseil en innovation et en transformation par la technologie, présent en France à Paris, dans les grandes villes en région et à l'international sur les cinq continents. Nous organisons les Talents Series car les métiers du conseil ne sont pas toujours concrets pour les jeunes. Ce type d'événement nous permet donc d'aller au-devant d'eux, de nous faire connaître et les inciter à en savoir plus sur les métiers du conseil car nous recrutons chaque année de nombreux jeunes diplômés en sortie d'école ou à l'issue de leur stage du temps d'études. Nous proposons d'ailleurs 150 offres de stages et d'alternance à pourvoir sur notre site talent.com. Oh là Oh là oh mais c'est pas bon, oh vous il vient chercher le but ah, Avec les talents séries, on voulait vraiment sortir des écoles et permettre aux étudiants de rencontrer nos talents d'une manière vraiment complètement différente et le e-sport s'y prête bien. On a organisé deux tournois, un tournoi qui était dédié à nos collaborateurs en interne et un tournoi dédié aux étudiants et aujourd'hui c'est la finale, ils se rencontrent et donc c'est l'occasion à la fois de s'affronter, mais également de pouvoir parler métiers et de découvrir l'ensemble des métiers du conseil et des technologies. Et attention quand même Oh mais quel save Le ballon qui était à 99% rentré dans les cages c'est bien, les n'importe qui s'imposent Incroyable Une opportunité pour nous de pouvoir participer en tant que talent au tournoi de talent, donc euh, un pur bonheur. Euh, je pense parler au nom de tous mes mates euh, quand on dit qu'on s'est pris une bonne dose de kiff, euh, et vraiment on s'est éclaté à faire le tournoi, les qualifs et bah, les demi-finales sur place. Malheureusement on n'a pas été en finale, mais en même temps on a perdu contre les, les tenants du titre, donc euh, à l'année prochaine on va dire. C'est Rocket League, c'est mon jeu, je suis joueur professionnel dessus, donc toujours un plaisir de pouvoir jouer Rocket League sur des événements physiques à Paris. Merci Talon pour l'organisation de tournoi, trop trop beau.